Bon, je propose qu'on commence, Laura, si ça te, ça te va. Bien. Euh, eh bien, bonjour à tous et tous. Euh, je vais me présenter juste rapidement. Donc, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes et Lecture. Euh, du coup, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier numéro de notre nouveau rendez-vous mensuel, le 11-12, euh, que j'organise avec euh, Laura Tamizé, qui est présente aussi et qui est chargée de mission bibliothèque à l'agence également. Alors, juste brièvement, pour vous rappeler, le 11-12, ce sera un rendez-vous mensuel d'une heure, un jeudi par mois. Et en fait, le programme va se construire autour de vos suggestions et des sujets que vous souhaitez voir abordés. Donc, on a mis en place un, une plateforme un peu collaborative qu'on a appelée La Parenthèse. Donc, Laura va vous remettre le lien dans le chat. Et il y, y a un énorme bruit sur Et du coup, je ne sais pas s'il y a peut-être les micros. Je pense qu'il y a des travaux quelque part. Et euh, du coup, vous pouvez bien sûr déposer tous les sujets que vous souhaitez voir abordés. Et si d'aventure, ils sont déjà en fait, mis par d'autres collègues, il ne faut pas hésiter à renchérir parce que plus il y a de votes, plus d'adhésion sur un sujet, plus vite on le traitera en fait, dans notre programme. Euh, Laura euh, vous donnera les trois prochains rendez-vous à la fin de la rencontre puisque nous avons déjà, euh, déjà les sujets et les intervenants euh, pour, euh, en grande partie, disons. Euh, alors, je vous... Les, du point de vue technique, les questions, on les prendra plutôt en fin d'intervention, mais vous pouvez bien évidemment les déposer sur le chat pendant que nos intervenants nous feront part de leur expérience. Et comme on n'est pas très nombreux, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre la parole. Dans ce cas-là, vous, vous levez juste la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser directement vos questions aux intervenants. Donc aujourd'hui, on va parler Wikimédia en résidence avec Nicolas Vigneron et Pierre Tribou. Euh, mais avant de, de vous présenter les intervenants du jour euh, et un petit peu de quoi nous allons parler, euh, Laurent Bonzon, le directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, vraie lecture est également avec nous. Donc peut-être tu souhaites dire quelques mots avant que je présente Nicolas et Pierre. Euh, merci, Emmanuel. Non, bah, juste euh, vous dire bonjour, euh, remercier Emmanuel et Laura pour euh, pour ce lancement euh, du 11-12. Donc euh, eh bien, merci d'être à ce premier rendez-vous. Je pense qu'on voilà, pourra tous dire plus tard qu'on a été au premier 11-12, quand ça sera une, une, quelque chose de tellement, de tellement célèbre qu'on qu pourra s'en Donc En plus, vous êtes filmé, je crois, donc, hier vous aurez une preuve de, de votre présence au premier 11-12. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais absolument me connecter pour être là en heures. Donc, euh, voilà, merci beaucoup à Nicolas et... Euh, à Pierre d'être les premières victimes consentantes là, du 11-12, hein, puisque c'est une toute première, donc euh, merci beaucoup à vous deux de, de, de vous prêter au jeu, et puis euh, voilà, je, je, je suis ravi qu'on puisse vous accueillir de cette manière, je salue aussi Thierry, euh, je vois quelques bibliothécaires euh, connus euh, ici et là, et Françoise Duboclar aussi, qui m'a semblé apercevoir, et tous les autres également, donc merci à tous, merci beaucoup à Laura et à Emmanuel, d'avoir proposé ce nouveau rendez-vous. J'espère que la formule voilà, fera des adeptes et qu'on se retrouvera régulièrement. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour vous présenter nos deux intervenants du jour, Pierre Tribou. vous êtes directeur de la Bibliothèque du patrimoine depuis un an, si je ne me trompe pas, et Wikimédia en résidence dans votre passé, puisque tu as eu l'expérience aux Archives nationales en 2020 et Nicolas Vigneron, qui est un Wikimédien de longue date, 17 ans d'expérience, 3 millions de contributions, je crois, avec des collaborations avec des établissements comme le Musée de Bretagne ou la Bibliothèque nationale de France. Donc, Je vous remercie beaucoup de partager votre expérience avec nous. Donc, Vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un wikimédien en résidence et puis ben, la procédure pour la mettre en place si d'aventure des collègues souhaitaient, souhaitaient partager cette expérience et la mettre en place. Je vous laisse la parole, comme ça on, vous avez quand même le temps, comme on n'a qu'une heure, ce sera rapide et plus le temps nous aurons pour les questions, mieux ce sera. Merci. Euh, donc effectivement, je m'appelle Nicolas Vigneron, euh, voilà, je ne redonne pas les chiffres, mais effectivement, euh, juste pour situer, euh, Wikipédia existe depuis 20 ans, donc effectivement, vu que j'y participe depuis 17 ans, ça fait 17 20e de la vie de Wikipédia que, que, auquel j'ai pris part. Euh, euh, voilà, peut-être aussi juste rappeler que Wikipédia, c'est quand même le cinquième site, 5 cinq ou 7 site le plus visité au monde, que sur la Wikipédia en français, ça représente un, un demi milliard de visites par mois. Euh, donc, il y a un vrai enjeu, je pense, pour les bibliothèques en particulier, mais n'importe quelle institution d'ailleurs, euh, d'avoir un enjeu de, de visibilité, de découvrabilité des contenus. Euh, voilà. Et, euh, voilà, je pense que Wikipédia, tout le monde connaît, je ne vais passer, pas une présentation sur Wikipédia aujourd'hui. Je vais plus vous parler en spécifiquement ce que ça, comment ça se traduit à travers une résidence euh, et quelles sont mes missions. Euh, donc, globalement, on peut rapidement résumer la mission en deux, deux points principaux qui sont euh, enrichir, créer du contenu, euh, que ce soit du contenu euh, provenant de l'institution. Là, En l'occurrence, je fais une, une résidence d'un an six mois à Clermont-Auvergne-Métropole, euh, Clermont et euh, six mois à la bibliothèque universitaire de Clermont-Auvergne aussi. Je résume en Clermont-Auvergne à chaque fois, ce sera plus simple. Euh, donc voilà, un an à Clermont-Auvergne. Euh, et donc, enrichir du contenu, ça va être forcément sur la partie patrimoniale euh, en, en priorité euh, première, on va dire, de récupérer du contenu qui est existant, parce que les bibliothèques produisent du contenu, euh, en quantité impressionnante même. Euh, la Bibliothèque du patrimoine a un site internet qui s'appelle Auvergnat, une bibliothèque en ligne avec plus de 82 000 notices et documents scannés. Donc forcément, euh, je vais me baser là-dessus. Mais ça peut être beaucoup plus large parce que reprendre du contenu, c'est aussi écrire euh, ou améliorer les articles sur la bibliothèque elle-même, sur les lieux en lien avec la bibliothèque, sur… Euh, on voit juste derrière moi, par exemple, Blaise Pascal, figure locale qui a son, son centre, euh, centre Blaise Pascal, qui est aussi basé ici. Donc voilà, c'est une mission qui est très large, hein, qui peut prendre différentes formes. Euh, et ça peut aussi bien être sur Wikipédia, le site encyclopédique que tout le monde connaît, mais des sites annexes qui gravitent autour, euh, que ce soit Wikimedia Commons, la banque d'images, Wikisource, la bibliothèque en ligne où on retranscrit les textes, euh, Wikidata sur euh, tout, euh, tout, tout ce qui est open data, justement. Euh, le Wiktionnaire pour des termes, par exemple une bibliographie, enfin un thésaurus de, de la bibliothéconomie ou ce genre de choses. Euh, les missions peuvent être très larges et je m'adapterai aussi en fonction de, des opportunités, des envies de chacun. Et euh, le chacun est important, c'est la deuxième partie de ma mission c'est que voilà, Wikipédia, ce n'est pas un site magique qui apparaît sur Internet. Euh, encletement des doigts, c'est des personnes c'est des bénévoles, sur la Wikipédia en français c'est plus de 22 000 bénévoles chaque mois qui prennent part à Wikipédia, qui y améliorent qui pour améliorer juste une virgule qui pour écrire parfois des pavés de 10 pages sur un sujet très spécifique la génétique des couleurs des chevaux en, en Asie du Sud-Est, ça arrive aussi euh, voilà mais du coup c'est des personnes qu'il faut forcément former, on ne devient pas Wikipédien du jour au lendemain, on peut techniquement, le site est ouvert mais il euh, y, y a besoin d'être formé. Euh, voilà, ma, ma résidence, en plus, ne durant qu'un an, euh, une mission importante, c'est d'autonomiser pour que bah, le mouvement, la dynamique que je lance, continue après mon départ. Et donc, bah, voilà, ça passe par des formations. Autant d'ailleurs des formations en interne, des personnels, personnels des bibliothèques, évidemment. Euh, J'ai rencontré d'ailleurs Thierry et d'autres personnes dans le réseau à Clermont-Métropole. Euh, je vais en rencontrer d'autres. Euh, je vais en rencontrer aussi dans les musées ou les autres institutions, archives. Euh, voilà. euh, Là encore, j'essaie je, de viser au plus large, de, bah, de faire passer le message, d'évangéliser presque, ou en tout cas de sensibiliser les personnes euh, euh, voilà, très largement autour de Clermont et l'Auvergne. Euh, voilà. Ça, c'est un résumé rapide des missions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment. Il euh, faudrait que je retrouve, que je vous donne le lien vers l'offre le, le, d'emploi, euh, dont Pierre parlera peut-être, mais où il y avait euh, une page entière hein, qui détaille la fiche de poste, euh, le genre de mission. Euh, euh, voilà, parce qu'il y a des missions annexes, il y a des missions qui, qui sont transversales, qui, qui, qui, qui s'articulent autour de tout ça. Euh, notamment, il y a une mission. Euh, un vœu pieux presque à ce stade-là, puisqu'une mission, mais de former une communauté, enfin d'avoir de, de, une communauté de Wikimédia qui pourrait être autosuffisante et, et exister par elle-même. Mais ça, du coup, ça passe par la formation, en fait. C'est des, des sous-points de mission. Euh, voilà. Je crois que j'ai fait le tour du sujet. Pierre, euh, interromps-moi si, si j'ai oublié quelque chose d'important. Mais non, je pense que c'est important. Bien. Et si vous avez des questions, vous, euh, à la limite, le plus important, c'est que je réponde à vos questions, parce que je pourrais parler des heures de, de Wikipédia, j'essaye de volontairement rester succinct mais parfois trop succinct non, si bah alors le chat. Ouais. je passe à la suite voilà, ah. merci pour donc sur le chat, oui, il y a l'annonce la, qui avait été euh, de toute façon rediffusée par euh, Oral donc, euh, merci beaucoup d'ailleurs <rire> on avait eu des candidatures de qualité <rire> euh, moi, je vais vous dire comment comment on a organisé, comment on a mis en place la résidence. Euh, et pour ça, euh, je vais vous partager un lien hop, dans la discussion. Voilà. Alors, euh, c'est euh, Pardon, désolé, le temps que je retrouve mes slides. Non. Cette petite page là que je viens partager, Wikipédia 2.Glam, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire quand j'étais aux archives nationales. Euh, en fait, moi, j'ai commencé Wikipédia quand j'étais à la bibliothèque municipale classée de Carpentras, où euh, vers 2006, euh, je, je, je répondais à des demandes de renseignements et de reproduction pour des chercheurs, et où euh, il était... Euh, pas très satisfaisant, en fait, de, de faire des recherches et puis de ne pas les, les partager avec tout le monde ou de traiter des demandes de reproduction et ça sert à un seul chercheur et pas à tout le monde. Euh, à un moment aussi où euh, Google commençait à, à numériser euh, nos catalogues de manuscrits du 19e euh, et euh, on pouvait les, les trouver en fouillant Internet, mais les liens étaient très compliqués. Donc, j'avais commencé, je crois, par créer un article sur la bibliothèque et mettre en, en ressources bibliographiques un hyperlien vers notre catalogue numérisé par Google. C'est là où, en fait, on, où je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel de Wikipédia, mais pas seulement Wikimedia Commons, Wikisource, je ne sais pas pas si j'ai commencé tout de suite euh, et, et ensuite, plus tard beaucoup plus tard j'ai découvert Wikidata et là je me suis dit qu'il y avait des outils euh, qui, dont les professionnels euh, ne pouvaient même pas rêver euh, parfois euh, dans leur collectivité euh, et euh, que ça ça se mettait en place en un sens euh, en dehors de nous euh, et quand j'ai réussi le concours de conservateur, on a un stage d'ouverture à faire et j'ai demandé à le faire aux archives nationales parce que je savais qu'ils voulaient un Wikimédia en résidence. Ils avaient essayé de mettre en place un système de crowdfunding pour le financer. Et euh, ça patinait un peu. Donc, on a fait exprès de jamais dire que j'étais wikimédien en résidence aux Archives nationales, hein, pour que justement, ils continuent euh, d'essayer de l'avoir, euh, ce poste de wikimédien euh, par le crowdfunding euh, ou autrement. Mais moi, ça me permettait euh, pendant quelques semaines euh, de, de les aider. Et sur cette page Wikipédia Glam, vous avez différents onglets euh, qui permettent en fait de, de visualiser les projets euh, à l'échelle internationale. Vous avez un onglet euh, avec la liste des projets Glam et dans la liste des projets Glam, vous avez euh, par continent euh, ou par pays, euh, énormément de projets. Et vous pouvez alors tout le monde n'est pas dessus. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui font des projets en bibliothèque, en archives, en musée. C'est ça: euh, galleries, libraries, archives, and museums, euh, mais qui se mettent pas forcément sur le projet glam. Mais Wikimedia France était intéressé par l'idée de développer une sorte de, de vitrine et de répertoire euh, des, des projets. Euh, donc, si vous avez des projets euh, dans une institution que vous connaissez qui ne sont pas sur cette liste, euh, il faut les ajouter. Donc, euh, on voit. Bien, oui, hein, par exemple, les archives. Euh... Ah, oui, on, on, on voit bien le, le projet de, de Lyon. Je vais essayer de partager mon écran, comme ça, ce sera plus clair pour vous. Hop. Désolé, j'ai du mal. Alors, hop. Voilà, je vais élargir. Je reprends l'écran partagé. Et ici, voilà. voilà. ici, vous avez la liste des projets en France. Donc, les plus anciens, c'est peut-être le projet au aux, aux, aux, aux Palais de Versailles. Euh, mais plus récemment, il y a eu un projet dont Lucas Lévesque pourrait vous parler avec l'Université de Lyon et puis la délégation euh, aux langues régionales et à la langue de France je crois, il me corrigera de lui-même euh, il y a des projets qui se font à la bibliothèque de Lyon chaque mois et là ce sont les, euh, les, les, les numéliotes et numélios euh, qui sont aussi présents qui pourraient vous en parler euh, et euh, à Clermont-Ferrand, il n'y avait, avait rien pour l'instant. Il y a une petite communauté de, de Wikimédia, mais qui, qui contribue en ordre dispersé. Et euh, j'avais vraiment apprécié l'expérience lyonnaise où il y avait une vraie interaction entre... Euh, des groupes de wikimédiens et puis des institutions où on allait faire des, des éditathons dans un musée, où on allait aider la bibliothèque une fois par mois ou où où, où, des fois sur des projets très ponctuels de formation d'agents aux archives municipales et métropolitaines on pouvait venir et j'avais envie de recréer en fait cet événement enfin ces événements là à Clermont-Ferrand de recréer un environnement que, que j'avais beaucoup apprécié parce que c'est ça aussi Wikipédia c'est des articles mais c'est aussi un, un réseau social c'est des amitiés c'est des wiki rencontres où on va partager un verre et parler de nos projets alors toujours autour du partage de la connaissance mais c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très important et qui, qui m'intéressait euh, alors Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, ce processus, il est, il est long. C'est-à-dire que j'ai commencé par, euh, une, par la sensibilisation. Voilà. J'arrête le partage d'écran. Euh, J'ai commencé par de la sensibilisation, de tester le terrain, en fait, aller voir les, les musées, euh, voir quels pouvaient être les points de friction, de blocage, et euh, typiquement, bah, le, la valorisation des photographes, euh, la, la, la, la, la crainte de ou simplement la méconnaissance de, de licences en Creative Commons, ça pouvait être des freins, mais il y avait aussi des circonstances favorables, la circonstance favorable à la métropole, et c'est ça qui fait que ce n'est pas forcément réplicable et reproductible dans toute collectivité forcément, c'est qu'on avait déjà l'épidémie qui favorisait les projets numériques, qui faisait aussi qu'on avait des reliquats de budget, euh, donc possibilité de financer euh, des postes euh, c'est aussi euh, la, la candidature de Clermont euh, Ferrand Massif Central en Capitale Européenne de la Culture euh, qui avait fin de projet euh, c'est euh, aussi une équipe, en fait l'équipe du pôle ressources à Clermont-Vert-Métropole. Il y a des personnes qui vont particulièrement vous, vous aider, qui vont relancer le service COM, le service juridique, qui, qui ne vont, qui vont pas les lâcher. Et, euh, et voilà, ça à nouveau, ça dépend des collectivités. Là, j'ai eu un vrai appui. Euh, et puis, donc, donc on m'a aiguillé sur, sur la démarche. Donc, euh, j'ai fait une note au président de la Métropole. Ça, c'était dès octobre 2020. Euh, on a, et on a préparé aussi la délibération métropolitaine d'ouverture des données patrimoniales parce que parmi les premières choses à faire quand on a un projet euh, comme ça c'est qu'il faut clarifier en fait, le statut juridique des données et, euh, et le mieux, on peut faire ça, hein, mais le mieux, c'est qu'il y ait une délibération de la collectivité qui dise euh, on renonce euh, aux redevances pour services rendus, euh, les documents du domaine public euh, restent du domaine public même une fois numérisés euh, et vous pouvez partager gratuitement euh, euh, sous telle licence. On a choisi... Euh, la licence ouverte du gouvernement, parce que ça rassure en fait de prendre la licence du gouvernement, mais elle est compatible avec euh, les Creative Commons CC BY-SA qui sont nécessaires pour euh, pour les mettre sur Wikimedia Commons. Et puis pour les métadonnées, il faut du CC0 euh, pour euh, pour Wikidata. Donc là, c'est pareil, on l'a mis noir sur blanc dans la, dans la délibération. Et sur la page Glam euh, Clermont Auvergne. Euh, vous avez accès euh, à, à cette délibération euh, d'ouverture des données et à la convention aussi de partenariat avec Wikimedia France, qu'on a fait. Donc ensuite, il a fallu, bah, comme d'habitude pour les recrutements, hein, euh, faire une demande de, de, de poste, ensuite rédiger la fiche de poste. Euh, J'ai pu aussi euh, remplir un dossier de DRAC. Euh, ça, c'est une des originalités du projet. Ce n'est pas seulement le lien avec l'université, c'est aussi que la, la DRAC Auvergne-Grenalpe a, a accepté de le financer euh, en tant qu'écrivain en résidence. Donc, ce n'est pas sur l'intégralité de la résidence, euh, mais tant mieux parce qu'il y a des conditions aussi sur un nombre d'heures à consacrer à des ateliers, etc. Mais c'est sur, euh, sur trois mois que c'est financé euh, par la DRAC. Et puis ensuite, il y a eu la, les annonces euh, et, et les entretiens. Euh, si, alors, pour vous donner des liens... Euh, si dans d'autres collectivités vous voulez faire, dans votre collectivité, moi je me suis servi. Hop, alors non, pardon, ce n'est pas le bon lien. Je ne sais pas si je peux le copier. Je retente de vous l'envoyer dans la discussion. Alors. Je vous envoie deux choses. Il y a le Creating Wikimedia in Residence Position, qui est pas mal. C'est en anglais, mais c'est bien fait. Okay. Et puis en dessous, c'est un autre lien que je vais vous envoyer tout de suite. C'est une vidéo de Nicolas Vigneron avec Christelle Monigné, parce que parmi les projets GLAM remarquables en France, il y a celui de Toulouse et particulièrement du musée Saint-Raymond. Et dans cette vidéo-là, vous avez vraiment, alors c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu dans la technique, une démonstration de comment est-ce qu'on fait pour récupérer, enfin prendre à la fois des métadonnées et des images et les associer pour les verser sur Wikimedia Commons en reliant Wikimedia Commons et Wikidata et en alignant les données parce qu'on peut avoir un thésaurus de musée qui ne correspond pas exactement aux termes employés sur Wikidata je vais vous indiquer aussi le lien pour désolé je ne sais pas pourquoi ça bloque comme ça Le lien de l'âme, clairement, Auvergne, si vous n'êtes pas allé sur le détail. Et puis, un autre outil qui m'a été bien pratique, c'est le guide de pratique ouverture des données culturelles qui a été fait par le ministère de la Culture. Et ça, c'est tout ce qui était fait par le gouvernement par le ministère. C'est assez utile, en fait, quand on travaille en collectivité. C'est une sorte d'autorité, de garant. Et puis, vraiment, c'est bien fait. Donc, voilà ce que j'avais à partager essentiellement. Euh, et je pense que j'ai utilisé mon temps de parole. <rire> Donc, je vais vous laisser le... poser les questions. Alors, coup, il y a, il y a que une question passe... déjà dans le chat. Alors, euh, c'est Clara... Bavrel qui dit, juste un petit retour d'expérience, nous avons rencontré des problèmes lorsque nous avons créé des articles sur Wikipédia. L'article créé s'est vu supprimer faute de sources suffisantes, mais nous n'en avions pas d'autres en dehors de sources locales. Très frustrant pour la bibliothécaire qui avait passé énormément de temps à travailler sur l'article. Comment se former, former l'équipe pour éviter ce genre de mauvaises surprises. Donc tout à fait, euh, bah, je vais laisser Nicolas dire, mais je, je, on, oui. on a pas mal euh, ce genre d'expérience. Oui. Oui, mal, malheureusement, c'est une expérience qui est assez courante. Pas que dans les bibliothèques, hein, d'ailleurs, sur plein de sujets régulièrement. Euh, et du coup, bah, s'il n'y a pas de source, je suis au regret de dire que ben, pas de bras, pas de chocolat. Malheureusement, euh, pas de source, on est un peu coincé. Euh, la solution, ce serait de créer des sources. Ceci dit, pour la deuxième partie de la question, c'est effectivement que pour éviter que ça arrive, pour être au courant avant et pas éviter de perdre du temps, parce que le plus frustrant, c'est d'avoir perdu du temps finalement, euh, bah effectivement, on peut se former. Il euh, y a des bénévoles présents un peu partout. Alors, je ne sais pas où vous êtes, euh, euh, Clara Bavrel, mais euh, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Euh, parce qu'il y a des endroits où il y a des très fortes communautés de bénévoles qui peuvent déjà répondre. Lyon a été donné un exemple. Moulin, Moulin, c'est pas très lyon hein, de Lyon. Euh, je fais un clin d'œil, à Luc a euh, <rire> qui nous écoute en passage. Euh, donc, il y a des bénévoles. Ça, le, le, le, le, il y a un tissu qui est assez réparti dans toute la francophonie et dans le monde, d'ailleurs, euh, qui n'est pas négligeable. Et euh, sinon, éventuellement, il y a une association qui s'appelle Wikimedia France, qui est située à Paris, mais qui, pareil, se déplace sur tout le territoire, euh, qui est capable de donner des formations ou en tout cas de relayer une demande de formation à une équipe locale, éventuellement, en euh, la personne notamment pour tout ce qui est bibliothèque, c'est plus euh, Xavier Caillou. On peut peut-être trouver le lien on... dès que j'ai fini de répondre. Tue, ouais, voilà. je m'en occupe. Il voilà. ne <rire> euh, faut pas hésiter à contacter Xavier il saura répondre à ce genre de choses. Et la dernière partie, bah, c'est éventuellement de se former en ligne. Il euh, y a un Wikimook qui existe pour apprendre à. Utiliser euh, Wikipédia, qui insiste, euh, je pense que les deux premières leçons sont autour de plus ou moins des sources, hein, vous avez des infos là-dessus. Euh, et il y a tout un tas de d'aides, de documentation, de tutoriels qui existent aussi, euh, qui permettent de se former. Puis sinon, bah, voilà, le Gold Star, euh, l'idéal, c'est d'avoir un Wikimédia en résidence, mais ça, comme on l'a dit, c'est peu courant. Bah, en France, en France. Euh, ouais, oui. ailleurs, un peu plus le cas. Est et en fait, c'était ça l'idée, c'était euh, il n'y faut... il a pas de raison qu'il y en ait moins en France qu'ailleurs. <rire> euh, et j'avais participé à des journées autour du, de, du patrimoine et du numérique, que ce soit à l'INHA ou alors aux archives nationales, quand ils avaient organisé ça avec Wikimedia France. Et dans l'assistance, on voyait… Euh, des, des gens qui étaient salariés ou qui disaient, mais attendez, vous faites appel à des bénévoles, c'est quand même un peu limite, ou alors, des, des, enfin, très clairement, moi, je pense que c'est parce qu'on est à, sur des compétences émergentes, et que bah, le personnel ne les a pas forcément dans les bibliothèques mais ça va être implémenté petit à petit et donc euh, c'est normal, on fait appel à des gens de l'extérieur euh, comme les tout premiers médiateurs numériques en bibliothèque et puis Petit à petit, en fait, ça s'intègre dans, dans un cursus. Après, du, des niveaux de technicité comme Nicolas, de toute façon, enfin, c'est des postes de, de chargé de mission. Donc, faut pas attendre ça. Les bibliothécaires doivent faire de la réponse de premier niveau, mais euh, être des spécialistes d'OpenRefine, etc. Ça, enfin, ça dépend des postes, quoi, oui. euh, vraiment. Euh, C'est des outils qui sont super utiles dans la pratique quotidienne pour ceux qui font de la diffusion numérique après, mais euh, on comprend qu'on fasse appel à des gens de extérieurs. Et même donc, organiser des, des ateliers, euh, bah, on voit que ça demande des, de l'organisation. Il y a d'ailleurs euh, enfin de, de l'aide hein, sur Wikimedia pour, pour faire qui conseille comment organiser un atelier et typiquement oui euh, au début on, bah, si on ne sait pas, on va créer un article qui n'est pas admissible ou alors on ne va pas commencer à travailler sur un brouillon euh, ça va être effacé aussitôt parce que on, euh, on, on dit mais attendez j'étais en train de faire l'article <rire> ou euh, voilà il y a plein de petits trucs euh, comme ça à, à savoir ça ne s'improvise pas et donc euh, c'est à la fois très très facile en tant qu'individu de se mettre à contribuer et peut-être parfois plus difficile quand on organise des ateliers. Quoi. Oui. Ouais. Mais ça, les... Marion pourrait en parler aussi. Hein. Ouais. Y... J'avais euh, prévu de le dire au début, puis j'ai oublié de le dire, hein, puis on a rebondi dessus. Mais effectivement, je suis euh, le seul media en résidence actuellement en France. Mais en fait, dans le monde, il y en a à peu près une centaine. Hein. Donc, euh, la France, effectivement, est plutôt une exception où il y en a eu euh, voilà, une dizaine en dix ans, à peine, euh, alors que n'importe quelle grande institution américaine, notamment les bibliothèques, c'est presque automatique. Presque, euh, voilà, il faut un community manager et il faut un Wikimedia en résidence. Euh, dans le monde anglo-saxon en particulier, il ouais, y, y en a énormément. Y en a plus. Et euh, sur les dix dernières années, il y en a eu je ne sais pas combien mmh. au total. Donc euh, Effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne se développe en, pas en France. Et... Genre, Je fais une prédiction hein, sur le futur, je ne sais pas si ça se révélera être vrai, mais je pense qu'il y a une vague de, de, de futurs Wikimédia en résidence qui devrait arriver. Je sais que notamment du côté de ce qui est euh, bibliothèque universitaire, il y a beaucoup de demandes. Euh, donc euh, bah voilà, s'il y a une demande, et ça va permettre de faire le lien avec la question suivante, s'il y a des financements, et ça, quelque chose qui pourrait se de, démocratiser, se populariser peut-être. Mmh. Euh, je te laisse prendre la question sur le financement, justement, peut-être. Ouais. Alors, le plan de financement, nous, c'était simple. C'est qu'un salaire chargé sur un an, c'est à peu près euh, 30-35 000 euros. Euh, on, la métropole, pour six mois, pouvait le faire parce qu'en fait, avec euh, tout ce qu'on ne dépensait pas euh, pour, euh, à cause du confinement, euh, <rire> on, a, on, a, on avait de quoi. Et puis, en fait, on sait que dans. Enfin, là. Euh, avec, je pense que c'est aussi lié à Capital européen de la culture ou des choses comme ça, à présenter un projet innovant, ça, ça plaisait. Ce qui fait que nous, on était prêts à le financer intégralement, même si la DRAC n'aidait pas. La, la DRAC, c'est intéressant, mais c'est... Voilà, je, je, pour peux bien pas, bien. je pourrais vous envoyer le plan de financement en fait je pourrais même vous l'afficher parce que si vous voulez voir euh, en fait, euh, le dossier de subvention drac euh, je vais j'ai rien de secret hein, donc je vais pouvoir partager euh, mon écran euh, le dossier drac qui va être ici non, quand tu veux. Hop. voilà euh, j'ai les pièces définitives ici avec le courrier de demande de subvention parce qu'il faut un courrier signé, alors là c'était l'adjointe à la culture euh, ensuite la fiche descriptive du projet euh, vous avez la belle infographie du workflow qui montre qu'on commence par clarifier les droits d'utilisation, regarder les données des partenaires, etc. Et qu'il euh, faut euh, vérifier ce qui est déjà dans les projets, réconcilier, télécharger, corriger, enrichir, réutiliser, et puis évaluer, faire le bilan. C'est aussi une partie des missions de, de Nicolas. Euh, on avait à l'origine fait une demande de subvention sur une période euh, d'octobre à décembre 2021. Euh, mais en fait, on a décalé le calendrier de deux mois. Et il reviendra en juillet-août. Euh, et voilà, voilà, voilà, le petit… Le petit pardon, je vais refermer ça. Euh, le, le budget prévisionnel du projet. Voilà. Juillet à septembre, ça faisait… Euh, parce que du coup, on avait séparé entre ce qui était en fonds propres clairement vers une métropole, ça faisait 19 000 euros de juillet à septembre et puis la subvention DRAC c'était maximum 2 000 euros par mois dans les limites de trois mois, donc ça faisait 6 000 euros sur un total de 25 000 donc euh, à l'échelle d'une collectivité c'est pas, pas énorme quoi. Voilà. sans être négligeable ouais. oui, oui pas, ça dépend de la taille de la collectivité mais euh, en fait Parmi les choses qui ont convaincu, euh, c'est des petits euh, outils que vous trouvez bah, notamment sur la, la page du projet euh, GLAM de, de la Métropole. Il euh, y a des petits raccourcis euh, avec euh, les images les plus vues euh, de la catégorie euh, Bibliothèque du patrimoine, je vais vous envoyer le lien là dans la, dans la discussion. Bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'images, mais si vous cliquez là-dessus, ça vous fait un petit calcul et ça vous montre que le brévière d'Alaric, il a été vu 124 000 fois, alors que c'est quelqu'un qui avait pris une photo vraiment un peu... À la volée, pas de très bonne qualité, mais simplement, il l'a mis sur les articles moyen âge sur la Wikipédia espagnole. Et donc, forcément, vous arrivez très vite. Là, pour un petit document qu'on a acheté 40 euros l'année dernière sur eBay, qui est un tract d'étudiants résistants, placé simplement sur deux articles il y a 2-3 mois, il a fait 32 000 vues. Euh, et donc, ça forcément, c'est le genre euh, d'argument euh, choc. Euh, et euh, nous, euh, en, pour la numérisation, on dépense 70 000 euros par an. Euh, on a un budget 70 000. Donc, euh, un, et il ne s'agit pas en fait simplement d'avoir une bibliothèque numérique, parce que finalement, ça peut être un silo comme un autre. C'est pour ça que notre service s'appelle diffusion numérique et pas, et pas simplement numérisation. Ce qui fait que euh, il faut. Euh, reprendre ce qu'il y a sur Auvergnat et le diffuser autrement, aller là où sont les gens, faire du hors les murs aussi en matière de numérique, et là où sont les gens, bah c'est sur Wikipédia. Donc, les liens avec les plateformes patrimoniales portées par la BNF, par exemple, c'est. alors moi, je pense, il euh, y a Gallica qui est de toute façon moissonné déjà notre bibliothèque numérique Auvergnat, il euh, y a euh, Biblicima qui est euh, une super plateforme d'agrégation de contenu qui utilise une instance Wikibase, donc euh, partir sur une instance euh, sur Wikibase comme euh, Wikidata, bah, ça permettait mmh. ensuite de se dire que ça serait un, interopérable. Et je sais qu'il y a énormément de chercheurs qui se servent de plus en plus de Biblicima parce que sur Biblicima, par exemple, vous n'allez pas seulement avoir euh, Auvergnat, mais la base en luminure, euh, la bibliothèque virtuelle des manuscrits euh, euh, médiévaux, la base... Enfin euh, voilà. Et donc, dans un seul clic, vous avez une agrégation de bibliothèques numériques, et de contenus numériques qui sont assez appréciés. Euh, donc, on va creuser de ce côté-là. Et puis, en ce moment, euh, il, y a des, il y a des réunions euh, qui sont organisées autour de, du moteur de recherche euh, collection euh, pour trouver quelque chose de plus satisfaisant en matière euh, d'agrégation de contenu. Donc, euh, pour moi, l'agrégation de contenu, c'est un peu l'avenir. Il n'y a pas seulement euh, euh, avoir sa bibliothèque numérique, euh, être présent sur les... Sur Wikipédia, en fait, il y a l'agrégation de contenu et beaucoup, de plus en plus, je trouve que ça passe par Wikidata qui devient le hub de, de toutes les bases de données qui s'interconnectent à travers Wikidata. Donc là, l'enjeu, il est vraiment énorme. Et dans ce cas-là, si on veut faire du Wikidata, si on veut être efficace, bah, il faut faire des extractions de, de son SIGB, utiliser OpenRefine et c'est là qu'on a besoin de gens qui nous forment. <rire> on ne va pas présenter Wikidata aujourd'hui. Euh, pareil, il faudrait plus d'une heure pour ça. Mais effectivement, c'est le lieu d'agrégation, de, d'agrégation des liens, en fait. Pas d'agrégation des contenus. Euh, c'est un peu technique à utiliser. Mm. Typiquement, si on veut le faire en masse, notamment pour, pour synchroniser avec des plateformes telles que celle de la BNF ou le catalogue de la BNF, ben, il faut des outils très spécifiques. Mm. Je vous laisse chercher Web 3.0 sur votre moteur de recherche ou données liées, données sémantiques, tout ça c'est l'univers de Wikidata. Oui. Mais hier, je montrais à une collègue que quand on ajoutait une référence bibliographique sur un article Wikipédia et qu'on renseignait mmh. le champ sur le, le numéro CLC de WorldCat, on rebondissait de Wikipédia vers le catalogue WorldCat. Donc, en fait, même Wikipédia, oui. euh, indépendamment de Wikidata, organisait déjà ses, ses liens vers, vers différentes plateformes. Quoi. Mmh. Et alors, il y a aussi la question de, de Marion euh, sur comment est-ce qu'on fait pour communiquer. Alors, pour l'instant, on avait choisi de ne pas communiquer. Pour avoir euh, communiqué au moment, on a des choses à communiquer. On en aura plus euh, plus tard encore, mais c'est aujourd'hui que sort le communiqué de presse. Donc, euh, on, on s'est rapproché de l'attaché, à nouveau pour vous dire comment on a fait, on s'est rapproché de l'attaché de presse euh, du, du maire euh, de Clermont-Ferrand, qui est aussi le président de la métropole. Euh, et il euh, y a Wikimedia France qui a dit bah, « n'oubliez pas d'envoyer à Numérama, à ZDNet, à Actualité, etc. » donc ça, ça a complété leur liste euh, on, on s'est dit aussi qu'on allait euh, et là c'est Wikimedia France qui va le faire euh, écrire aux associations de bibliothécaires euh, aux associations aussi euh, autour des archives ou des musées euh, donc on a fait un, un, un petit inventaire comme ça de ceux à qui il fallait écrire euh, ensuite euh, on va voir ce que ça donne <rire> il y a la partie euh, revue de presse qui est prête sur la page Glam quand on regarde ce qui avait été fait pour Versailles bah, il y a 10 ans il y avait eu un, un énorme euh, euh, raz-de-marée d'articles de presse là je ne sais pas ce que ça va donner euh, et pour ce qui est de l'émulation pour les publics, l'appétence pour les contributeurs bah Actuellement, on a commencé, c'était le plan prévisionnel des, des, des activités, commencé par la formation en interne. Mmh. Euh, on faisait des petits ateliers en visio pendant le confinement euh, avec l'équipe. Il y en avait deux, trois, surtout ceux de la diffusion numérique, qui avaient commencé euh, à créer mmh. des articles euh, et à, à participer aux visios. Mais là, en fait, euh, bah, le simple fait que ce soit plus moi mais quelqu'un d'autre ça leur fait des vacances en fait hein, quelqu'un d'autre leur parle de, de Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia Commons euh, Wikidata et, euh, et il le fait de façon en plus plus pédagogique, c'est aussi des compétences euh, qui sont appréciables donc ça a compté euh, dans, évidemment dans, dans, dans le recrutement hein. de toute façon tous les, toutes les compétences techniques euh, étaient là chez, chez tous les postulants mais on sait que euh, voilà, Nicolas est particulièrement apprécié dans la communauté euh, et parce qu'il est, est adorable. Voilà. Et donc, c'est important de recruter des gens comme ça. Euh, mais il ouais, bah, y a plein de disent qui sont comme ça. Hein. Euh, et, euh, et puis, euh, je ne sais plus du coup ce que je voulais dire. Euh, c'est que ça a créé une vraie euh, émulation dans l'équipe au sens où moi, je ne serais pas particulièrement parti sur Wikisource. Euh, et quand il leur en a parlé, euh, toute l'équipe euh, ou presque est partie euh, vraiment pour faire de la transcription, euh, oui. euh, de, de manuscrits, euh, ah, etc. J'ai même rien eu à faire que mentionner le nom presque. Et euh, voilà. mm. Pour ce qui des musées, en fait, il y en a certains. Alors, je leur avais envoyé la vidéo euh, qui dit comment renseigner une œuvre d'art sur Wikidata. Et il y en a quelques-uns qui ont commencé à créer les éléments Wikidata, et qui ont ensuite envoyé les images, etc. Mais euh, on le fait par étapes. Hein. Donc euh, là, il est là juste depuis un mois. Il avait déjà pas mal de choses à faire pour faire des gros imports euh, aussi parce qu'il prépare ça aussi. Euh, et il a commencé par former euh, des équipes de la bibliothèque oui. et de la BU aussi, parce qu'il y a tous les contacts avec la BU qui commencent pour des étudiants. Oui. Parce qu'il y a cet enjeu-là, évidemment, de Wikimedia, c'est la littératie, quoi, développer les compétences numériques et faire que les gens soient plus consommateurs, mais consommateurs. C'est ça. Et euh, sur la communication, il y a la communication communiqué de presse, euh, oui. euh, voilà, à la télé, à la radio, hein, partout, etc. Enfin, la télé, je ne pense pas, mais on verra. Euh, mais il y a aussi tout ce qui est... Ce n'est pas vraiment de la communication directe, mais euh, c'est tout ce qui est aussi documentation, euh, rapport, bilan. Alors, forcément, dans, euh, dans quelques mois, pour l'instant, je ne vais pas faire le bilan au bout d'un mois, mais euh, dans quelques mois, je ferai forcément un bilan final. Euh, Qu'est-ce qui a été fait euh, Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi, hein, sans doute euh, Et il y a aussi, au fil de l'eau, je ferai de la documentation. Euh, sous forme de texte, sous forme de vidéo aussi peut-être, parce qu'il y a des choses, voilà, OpenRefine, on en a parlé plusieurs fois, et vous avez compris que c'était technique, mais c'est d'autant moins technique si c'est en vidéo et démonstration, pour l'outil ça peut s'y prêter plus. Donc, ça se fait aussi de façon très diverse, la communication, au sens large. Voilà. Et pour les formations, bah, effectivement, en fait, je ne vais pas forcément beaucoup former le public en direct, je vais plutôt former des formateurs au public. Euh, pareil, encore une fois, un an, ça peut passer vite, donc euh, je vais un peu optimiser ça. La, la parabole du poisson je ne vais pas donner un poisson à quelqu'un je vais l'apprendre au bibliothécaire à pêcher ça sera d'autant plus profitable pour tout le monde je pense en termes de communication j'oublie on est aussi aidé par Wikimedia France oui. ils vont publier une interview de Nicolas ils nous donnent des goodies à distribuer voilà. Donc, il, y a, il y a toutes ces petites choses là ça. on ne peut pas les distribuer en visio ça c'est vraiment triste <rire> alors je n'ai pas vu d'autres questions peut-être ah. que j'ai pas bien répondu à certaines donc n'hésitez pas aussi Pierre, tu avais dit que les, tu faisais des ateliers pendant le confinement du coup c'est des ateliers qui est ce que déjà ils continuent à être à être en place et est-ce que c'est un temps qui est dédié chaque semaine pour les équipes, pour libérer du temps pour faire en fait ces ateliers oui, oui. et en fait comment vous les organisez et comment le personnel organise son temps et enfin les moments que vous créez autour de ça. Oui, ça, c'est une question intéressante aussi de l'intégration de la contribution dans le temps de travail des agents. Euh, nous, ce n'est pas dans les fiches de poste parce qu'elles ne sont pas détaillées. Euh, je sais qu'aux archives de Lyon, euh, c'est pareil, ils, en, ils, ils encouragent les agents à contribuer avec des temps dédiés euh, sur leur temps de travail euh, là-dessus. Euh, alors. Pour des gens qui sont dans le service diffusion numérique, en fait, ça va de soi, parce que c'est leur travail, en fait, de, de, non seulement de faire des bordereaux de numérisation, du contrôle qualité, mais aussi de diffuser au-delà. Mais par contre, ensuite, c'est tout pour que ça infuse dans le reste de l'équipe. C'est un travail de long terme. Et moi, je leur ai envoyé un mail, mais... Quelques mois après que je sois arrivé, en disant, euh, voilà, une, je, je vous donne euh, au moins, au minimum, euh, je ne sais plus si j'avais dit, une heure euh, de Wikipédia par semaine, considérez que c'est tout à fait légitime de contribuer sur Wikipédia, sur votre temps de travail. Euh, et puis là, c'est arrivé qu'on dépasse l'heure en fonction, euh, bah, par exemple, des ateliers, de la préparation des ateliers. Euh, J'ai regardé les centres d'intérêt de des, des équipes et, euh, et et puis des projets annexes comme par exemple les, les 100 pages, et ça nous permettait d'inviter pendant ces ateliers euh, quelqu'un des 100 pages, pour, parce qu'on contribuait sur les, les femmes en Auvergne. Euh, là, on a les fait un article. Ça voilà, oui, Explique. Ah oui, alors donc les 100 pages, c'est un groupe, mais ouais, peut-être que tout le monde ne sait pas. C'est là, vous voyez, je ne suis pas pédagogue et qu'il faut quelqu'un d'autre. <rire> les, les 100 pages, des... alors il y a des groupes sous différents noms dans différents pays qui se montent Et Le principe, c'est d'augmenter le nombre de biographies euh, consacrées à des femmes sur Wikipédia, euh, de façon à ce que ce soit plus euh, 80% d'hommes et 20% de femmes, mais qu'on puisse petit à petit passer de 16 à 18 et et au-delà, hein, en termes de pourcentage, euh, avec à nouveau l'écueil hein, des sources, hein, mais nous, la plupart du temps, en bibliothèque, les sources, on les a, et donc c'était assez facile pour nous de se dire, ben, on va améliorer l'article sur Claude Draven, euh, on va créer un article sur telle personne, etc., parce qu'on sait s'il y a un livre dont le sujet principal est euh, cette personne, ou s'il si, euh, y a deux articles dans la presse nationale, espacés de moins de deux ans, et donc si, si, si, si c'est admissible. Et puis quand ce n'est pas admissible, on peut tout à fait créer un article comme « Sorcellerie en Auvergne » euh, et là, faire des sous-chapitres pour chaque sorcière qui en elle-même, toute seule, ne serait pas admissible euh, et faire de la transcription euh, en demandant aux archives nationales euh, des, de nous numériser euh, dans le Trésor des Chartes euh, des lettres de rémission où les, où les meurtriers des sorcières demandaient pardon euh, au roi. Donc on s'est bien amusé aussi euh, à faire ça. C'est un moyen de développer des, des partenariats. Euh, ensuite, bah, ça va dépendre de votre solution euh, technique de la collectivité. Nous, on n'utilisait on pas Zoom parce qu'on nous demandait d'utiliser Teams. C'est bah, voilà, différent de quand Nicolas fait des trucs sur Twitch. Ou là, ou Lucas quand, quand, quand il fait des choses sur Twitch, bah, il y a certaines YouTube. plateformes qui sont plus utilisées, plus simples, euh, voilà. Et l'idéal, ça serait de se couler dans les usages des gens, en fait. Hein. Mm -hmm. Mais dans une collectivité, on peut pas toujours faire ça. Donc après, il faut réussir à faire évoluer sa collectivité. Ouais. Et à force, on y arrive quand on, ouais. quand on justifie. Enfin, ça dépend des collectivités, mais voilà. Ça. Ouais. Ah. Parce que c'est vrai que, alors du coup, alors en plus, tu as eu la chance, des agents ou un directeur qui lui ont dit Faites, Vous avez une heure de Wikipédia gratuite par semaine. Euh, mais l'idée aussi que j'ai, moi, c'est de, bah, de rendre Wikipédia un outil pro. En fait, c'est pas une heure de Wikipédia, une heure de bibliothèque. Mmh. C'est une heure où j'utilise Wikipédia pour la bibliothèque, etc. Ce que certains font déjà. Hein. Si euh, vous êtes en aqueu du public, et on vous demande euh, Est-ce que vous avez des auteurs euh, euh, ouzbeks et vous savez, mais je n'ai aucune idée de qui sont les auteurs ouzbeks. Vous allez sans doute faire une recherche et tomber sur Wikipédia et avoir une liste des auteurs ouzbeks, ce genre de choses. Euh, L'idée, c'est bah, du coup de, de les former pour qu'ils soient euh, bah, plus à l'aise avec ça. puis que du coup, il n'y ait pas de frontière entre le Wikipédia et les outils pro, que ça, on peut passer de l'un à l'autre, enrichir l'un à l'autre. Mm -hmm. euh, voilà. Et pour juste euh, aussi, c'est euh, du coup, c'est en lien avec pourquoi Wikisource marche aussi bien euh, actuellement à la Bibliothèque du patrimoine c'est qu'en fait, euh, c'est pendant les heures de service public où il y a, admettons-le, une, une fréquentation encore assez faite de la bibliothèque pour l'instant. Euh, bah, du coup, ils font du, du Wikisource. La retranscription, c'est une tâche qui est assez zen. Il n'y a, a pas besoin de chercher des sources ou de mettre en forme assez compliqué comme il peut y avoir dans Wikipédia parfois, il faut être honnête. Euh, Wikisource, c'est juste la retranscription. On a le texte sous forme d'image, il faut retaper le texte sous forme de texte. Et ça, c'est quelque chose qui se prête bien aux heures de service public, euh, voilà, donc qui sont par plage de 3 heures ici. Euh, donc, euh, ça peut aussi, euh, entre guillemets, passer le temps utilement. Donc, c'est hors de question quand il faut surveiller quelqu'un qui consulte un manuscrit. Oui. Mais euh, on a aussi une salle surtout fréquentée par des étudiants et où quand il n'y a pas de demande, ça ne pose pas de problème de, voilà. de, de pouvoir en profiter pour contribuer. Et... De faire de, de l'édition de, de manuscrits. Voilà, ensuite, peut la dernière question. Euh, ouais. du chat. Ah oui, euh, Françoise qui demandait euh, si des ateliers de présentation d'initiation auprès des usagers seraient pertinents. Non, oui, oui, c'est prévu aussi ça. Il y a déjà des contacts euh, qui ont été pris dans des bibliothèques de la métropole. Euh, et euh, oui, oui on, on va aussi aller voir des associations. Donc là, on va aller dans la, à la médiathèque de, de Cournon, celle de Jaude, mais on va aussi aller voir les jardiniers du jardin participatif de Montferrand. Voilà, l'idée, c'est effectivement, dans un premier temps, de former les, les personnels. Enfin, dans un premier temps, ça peut être... Ça peut être concomitant, mais en fait, si on veut que ce soit bien accepté par les équipes, il faut qu'elles-mêmes se sentent à l'aise et qu'on ne fasse pas tout de suite des ateliers euh, grand public et qu'elles se disent euh, « moi, je sais pas faire ». Donc, euh, un oui. petit peu d'initiation euh, dans la gestion du projet, euh, c'est nécessaire. Et, euh, ouais. et ça reste pertinent. Alors, les partenariats avec l'enseignement l'éducation nationale, euh, ça sera plus surtout sur la partie euh, université. Il n'y a pas de concours lycéen cette année, sans doute, malheureusement. Mais par contre, j'ai envoyé des mails à des à des associations de profs de latin, parce qu'on a des manuscrits qui n'ont jamais été traduits. Et ça, ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi. On met d'abord la transcription sur Wikisource. Avec, parce que vous avez notre manuscrit qui s'affiche à droite, vous retranscrivez à gauche. Et ensuite, il suffit de faire un il suffit <rire> il faut euh, qu'une classe accepte aussi quand c'est du latin de cuisine ça va et que ça, ça peut s'intégrer dans leur programme pédagogique de faire de la traduction je pense que ça fait euh, des parties des projets qui peuvent être euh, chouettes voilà. voilà juste avec euh, un petit message d'alerte c'est que éducation euh, nationale du coup j'imagine que derrière la question il doit y avoir euh, ce qui est collège lycée et en fait, d'expérience, on sait que les collégiens, clairement, ils n'ont pas forcément le niveau pour écrire sur Wikipédia, euh, parce que mine de rien, on en parlait tout à l'heure des sources, hein, on n'arrête pas de parler des sources, des sources. Nous, en plus, ça nous parle, parce que c'est qu'une source. Pour un collégien, ce n'est pas toujours évident, une bonne source, une mauvaise source, c'est des choses qu'on apprend plutôt lycée, voire euh, universitaire, parfois. Euh, donc, collège, ce n'est pas toujours facile, et même lycée, c'est voilà, le wiki concours lycéen est à destination de lycéens, donc ça marche, mmh. mais ce n'est pas toujours facile. Euh, souvent, ce qu'on fait d'ailleurs, du coup, c'est de ne pas faire du Wikipédia, on fait les autres projets. Par exemple, Wikimedia Commons, faire une photo, l'importer, la décrire. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement euh, mm. avec, euh, avec le secondaire. Mm. Et avec l'université, Nicolas a déjà rencontré un prof de droit euh, qui, fait, euh, oui. euh, qui forme des étudiants. Typiquement euh, euh, sur euh, la question des sources. Ouais. C'est la présentation de début d'année, de comment faire une bibliographie euh, toutes ces méthodologies un peu générales qui est fait par la BU mmh. au aux premières année. Oui, je me rappelle qu'à Lyon aussi, c'était des étudiants en master médiation et patrimoine mmh. qui avaient dans leur cursus universitaire des articles à créer. et C'était Stéphane Debrasse, le webmaster du musée, qui, euh, qui faisait le cours. Il y avait des Wikimédiens qui, qui venaient aider. Euh, et chaque année, bah, il disait Bon, bah, cette année, on va créer des articles sur les sculpteurs lyonnais parce qu'il y a un, un gros bouquin, un gros catalogue qui vient de paraître et c'est parfait euh, euh, comme source. Lucas nous corrige, j'ai dit que c'était avec eux. Ah oui, c'était avec Lucas, ouais, tu as raison. <rire> voilà, on arrive à la fin de, de l'heure mm -hmm. déjà. Peut-être une petite dernière question Juste parce que moi, je ne connaissais pas le concours WikiLycéen, en fait. Alors, ça, ça, tout le monde connaît, mais moi, ça ne me, ça me parle pas. Euh, bah, C'était simplement un concours de contribution qui était ouvert par classe à des lycées euh, francophones du monde entier. D'ailleurs, il y avait le lycée français de Calgary ou de Lisbonne qui a participé. Euh, et donc, en fait, ils doivent rédiger des articles seuls ou en souvent, en fait, ils le faisaient par groupe. C'est là qu'on voit que ce n'est pas facile à faire seul aussi de synthèse de sources, d'écriture d'articles, d'amélioration d'articles existants. Et en fait, euh, bah voilà, pour euh, la carotte pour les motiver un peu, c'était euh, que c'était sous forme de concours et qu'à la fin, il y avait un prix pour, euh, pour les meilleures classes. Voilà. C'était organisé en, en collaboration avec le CLEMI, en fait. Mais euh, autant le Covid a été propice à trouver des financements pour la résidence. Autant le Covid a été euh, fatal au Wikicoconcours lycéen, ça a été euh, assez difficile l'an dernier. Il y avait une trentaine de classes qui s'étaient inscrites, mais il n'y en a qu'une dizaine qui a fini l'année, finalement. Euh, sachant que d'habitude, il y avait plutôt 50 classes inscrites, et puis 40 qui finissent. Euh, voilà. Du coup, le lien est dans le, dans le chat euh, sur Wikicoconcours lycéen. J'ai cru voir une main se lever. Marion, peut-être Je ne sais plus qui a levé la main. Non. non. Vous n'avez pas fait attention à la... Et Laura qui avait levé la main avant, mais elle avait mis sa question dans le chat après. Ah bon, bah alors si c'est bon. Et du coup, ce soir à Lyon, c'est jeudi, Wiki hein. Ah oui Peut-être <rire> Peut que vous pouvez nous en dire deux mots euh... Oui. Lucas, parle du Cotopo. Ou Marion. <rire> ouais. euh... Vas-y Lucas, enfin, ce soir c'est pas moi, c'est Jacques <rire> <rire> euh, le thème c'est la brocante et les puces de, du canal, je crois. Les, ah, les puces du canal de Lyon, <rire> voilà. Du coup, pour ce, ce rendez-vous mensuel là qu'on maintient et du coup qu'on organise maintenant, les Niot, là jusqu'à la fin de l'année, c'est nous qui l'organisons et le maintenons. Et ben, on essaye toujours de coller à l'actualité, Virginie. Les prochains seront dans l'air du temps en fait je suis en, en écho à l'événement féminisme qui se déroulera sur, sur le réseau des bibliothèques. Donc pour le coup, euh, effectivement je rebondis et c'est vrai que les projets Wikimedia France, euh, en fait ils sont pléthoriques et ça peut concerner vraiment en termes de simplicité, enfin tout, tout, tout niveau de contribution et, euh, et spéciale dédicace à Lucas qui euh, au début de mois m'a formée euh, rapidement sur Wikicode. Puisqu'en fait, en octobre, nous aurons en fait une séance sur « Citons les femmes », donc petit projet qui est encore différent parce que pas développé par une communauté trop importante, mais vraiment très intéressant, que je suis contente d'animer, de, de coordonner avec mes collègues. Et puis, pour aller un peu plus loin, sur, sur novembre, on aura le nom des voix qui portent un nom de femme, <rire> histoire de, de remettre aussi un petit peu, aussi en écho en page, mais, mais tout ça sur le devant de la scène. Mais effectivement, je, je, je vois un petit peu de l'appétence que peut susciter ce type de projet, parce que les centres d'intérêt sont, ce que tu as dit Pierre, en fait, tellement multiples, euh, Qu'on peut arriver à embarquer euh, beaucoup de gens, Il suffit de les sensibiliser et d'être un petit peu pédagogue, euh, ce, que, ce que fait euh, Nicolas et, et ce qui nous manque en fait des fois. Par contre, nous en bibliothèque, quand on est aussi un petit peu éloigné de, de cet accompagnement euh, de formation quelque part pour nos collègues ou nos publics, d'où euh, la chance d'avoir euh, cette résidence bien, bien jouée. <rire> Ouais. Euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est que finalement, ça ne concerne pas que les bibliothèques et pas que la culture. En fait, c'est vraiment des projets transversaux. Euh, là, parmi les éléments facilitants à la métropole, <coughs> j'ai oublié obligé de citer le, le portail Open Data qui était mis en place. Euh, et en fait, quand on a présenté le projet, ils ont dit « Ah oui, ça tombe bien parce qu'on a un portail Open Data ». Donc euh, euh, oui, on, on aurait pu faire sans mais le simple fait qu'il y en ait un ça... ça... Ça a aidé, ça a apporté le projet. Oui, euh, et puis, euh, typiquement, quand vous parliez des rues de Lyon, bah, moi, ça me fait penser aux archives euh, qui, euh, sur lesquelles il y a eu des articles parce qu'ils ont libéré euh, les, des, en open data les noms des rues ou des choses comme ça. Euh, ça veut dire qu'on peut travailler avec un SIG, qu'on peut travailler euh, enfin, avec plein de services différents de, dans, dans sa collectivité. Euh, donc, ouais, on touche tous les publics, le personnel des bibliothèques, mais aussi des trucs inter et pas que culture. Ça, c'est chouette de sortir de la culture aussi, de casser les silos. Oui, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, euh, en tant que contributeur local à Lyon et puis maintenant professionnel sur, sur le, le sujet, euh, le, les projets Wiki ont, ont, euh, permettent une synergie. Qui va vraiment au delà de simplement je travaille avec d'autres bibliothèques à lyon on a vu assez facilement on va travailler avec des musées les la, la, la bml apporte les, les ouvrages ressources les musées accueillent et puis après on fait les photos et tout ça et en fait c'était des, des actions qui étaient rarement faites vis-à-vis -vis du public euh, voire parfois rarement fait en interne euh, et, et, et surtout sous ce format là mais euh, comme euh, comme l'indique pierre on peut aller vraiment au delà hein, les projets étant très très Très transversaux on peut imaginer des liens avec une caserne de pompiers avec enfin voilà il ya l'histoire est partout et les projets sont, sont vraiment des supports à, à, à la, pour mettre en disposition un grand nombre d'informations et surtout en termes de nature d'information très très très variable et euh, c'est ça qu'apportent ces projets-là, c'est qu'on peut sortir, une fois qu'on qu qu maîtrise un petit peu le, le, le, les projets, l'environnement, on, on peut vite sortir pour, pour de, de, juste de la bibliothèque ou faire venir à la bibliothèque euh, un grand nombre d'agents de, de, de, extérieurs qui, qui vont pouvoir facilement renouveler et euh, proposer des synergies qui, vont être, qui peuvent être propres localement, ou qui peuvent s'inscrire dans des mouvements qui sont beaucoup plus larges, euh, du style le, les mouvements féministes en ce moment euh, dans la bibliothèque, et, euh, et d'autres thématiques qui peuvent être annuelles, ou euh, voire parfois mondiales, ou s'inscrire voilà, vraiment dans des trucs qui sont typiquement locales, sur de l'histoire locale, sur une entreprise locale ou une, une particularité locale, euh, euh, ce n'est pas ça qui manque de toute façon. Mmh. Oui. Et je crois que si on veut, enfin moi, c'est une des leçons que j'avais de, de mes études à l'INET, c'est que si on veut valoriser les bibliothèques et la culture en général, il faut pas seulement s'adresser à tout public, mais aussi faire de l'interservice. Euh, parce que c'est ça qui, au final, nous permettra d'obtenir des moyens euh, et de faire encore plus de culture, c'est euh, de faire de l'interservice. Donc c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup ici aussi. Quoi. Mais c'est pas, c'est pas facile hein, parce que la première fois que vous vous adressez euh, à un office tourisme ou, ou des trucs comme ça, ils disent mais pourquoi la bibliothèque m'appelle en fait C'est la première fois. que <rire> qu'on fait appel à eux en leur disant autre chose qu'on a une expo ou des trucs comme ça donc c'est en fait c'est toute une culture à, à changer un, un an ça va être court hein. voilà. <rire> merci beaucoup euh, on est presque à l'heure en fait donc, euh, finalement c'est un succès cette première édition je vais juste laisser vous remercier beaucoup pour cette intervention. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions et que ça va, ça va faire des petits, ces résidences. Mais Laura, peut-être que tu peux nous donner les prochaines dates pour les ateliers, enfin les rendez-vous du 11-12. Comme ça, vous pourrez déjà bloquer les dates dans vos agendas. Oui, bonjour à tous, parce que je n'avais pas encore pris la parole. Et merci à Nicolas et Pierre et puis à tous les participants. et et aux échanges qui ont été riches. Euh, donc, les prochains euh, rendez-vous du 11-12, qui, qui est donc un rendez-vous euh, mensuel euh, consacré aux pratiques professionnelles, euh, seront le 28 octobre sur le management en bibliothèque euh, avec euh, Anna Marcoussi, qui est euh, responsable des bibliothèques sur euh, l'euro métropole de Strasbourg. Euh, le 25 novembre, on sera sur la transition bibliographique. Et le 16 décembre, juste avant les vacances, on sera sur la constitution de collections inclusives. Donc c'est des sujets euh, qui varient beaucoup en fait hein, d'un mois à l'autre. Euh, je rappelle ce qu'a qu énoncé euh, Emmanuel en tout début euh, du, du rendez-vous. On utilise un petit dispositif en ligne euh, qu'on a appelé la parenthèse pour que vous puissiez suggérer euh, des, des, des thématiques et des contenus. Euh, pour que nous aborderons dans ces rendez-vous. N'hésitez pas à aller proposer des sujets ou surenchérir sur les sujets des collègues déjà, déjà énoncés. Comme ça, nous, si on voit qu'il y a vraiment un intérêt concentré sur un sujet, ben, on, on le programme. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde d'être présent. Et puis, ben, à très bientôt donc, pour le 11-12. Ouais. À ouais, merci Emmanuel et Laura, puis merci à tous. Ouais.